Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui, je vais vous montrer vite fait, c'est une vidéo rapide, que la pose d'un éco-piège c'est efficace. Je suis sur un chantier, j'ai fait un contrôle d'un éco-piège et vous allez voir toutes les chenilles. Allez, je vous montre ça et je vous dis à bientôt. Un éco-piège posé en début de saison et regardez-moi toutes les chenilles. Vous avez tout ce qu'il y a qui descend Donc la colorette ça sert vachement Et là on va arriver au niveau du tuyau Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut On ne le voit pas, il y a toutes les chenilles qui vont descendre C'est à, à ce niveau là à peu près Voilà on les voit en direct en train de descendre du tuyau Dans la poche Nickel